Avant le printemps, on est fatigué, c'est aussi la saison sur laquelle on est sur l'os de l'ego. Pourquoi Parce qu'on est en plein renouvellement de soi. Donc il y a quelque chose de nous-mêmes qui est en train de muter. Il y a une vraie mutation cellulaire. C'est des nouvelles fleurs, c'est des nouveaux bourgeons, c'est plus vous. Bientôt, vous allez voir apparaître quelqu'un qui n'est plus vous.